L'autre c'est encore quoi non J'étais moi ma chose bien au village J'ai mangé mon carreau Wanda fou voilà au tes sacs Oh village boy le village bon au salut c'est la chance La vie c'est la chance Ah oh. <rire> te voilà enfin J'y euh, euh, Oui. Je te cherche de plus. Ok, je suis là. Euh, S'il te plaît, tu vois ton parfum que tu as payé l'autre jour là uh -huh. J'ai besoin de ça. Mais où est-ce que tu vas Comment ça Où est-ce que je vais C'est le 25 décembre. Je vais sortir pour m'amuser un peu avec des gens. Le... T'amuser avec des gens ou sortir pour aller où même Sortir pour aller où Comment Je vais aller dans le bruit. Le bruit où les bruits où, comment Qu'est-ce que je fais à la maison okay. Qu est qu'est-ce que tu fais à la maison, comment Tu vas aller où Au bar ou je ne sais pas où Quel Je vais besoin? chercher un bar dans un coin là pour m'asseoir. Certainement, il y aura des, des gens là-bas qui sont aussi sortis s'amuser. On va s'enjailler ensemble quoi Mais non, Laurent. Ici, il n'y a pas le bar. Ici, il n'y a pas le bar, mon frère. Les bruits là, c'est au Cameroun. Ici, là, les bruits se font à la maison. Ouais, je au sais. Au pays, c'est le bruit oh. collatéral. Ici, c'est le bruit individuel. Pourquoi tu es comme ça Pourquoi à chaque fois que je veux mener une action, tu cherches toujours un moyen de me décourager S'il te plaît, donne-moi le parfum, je ne veux pas m'amuser. C'est quoi avec toi, non On ne s'amuse pas dehors ici. On t'a invité quelque part Non, on t'a pas invité. Tu pars dehors, tu vas voir personne. Ici, il n'y a pas les bars. Le bruit est individuel, ce n'est pas collectif. Voilà le bar ici. On achète dehors, on met ici, on boit. Regarde-moi. Ah, ouais, hein. bois, bois, c'est à part, Bois. Fini même le bar là. Moi, je n'ai aucun bois avec moi, je veux sortir. <rire> Ok, il n'y a pas de problème, je ne te décourage pas. Depuis là, quand là, tu, tu dors même le 25 décembre Mais mon frère, depuis 10 ans, il donne le 25 décembre à la maison, on ne sort pas. Non, non, non, je vais sortir, donne-moi le parfum. Arrête bah, tu fais ah. tu t'emmènes, je te donne le parfum. Enfin, quelque, chose de, tu, tu donner, eh? oui, quelque chose de normal. Tu moi Oui, quelque chose de normal. Tu fais tout pour me décourager un jour voilà, comme ça. Ok, j'arrive. Ah Je veux le parfum pour sortir. Comment les gens peuvent être à la maison le 25 décembre Ils font quoi à la maison quand les gens d'autres sont dans, dans, dans, dans le bruit, n'importe où. Je veux dormir ici. Même quoi, ça en disant les rues sont sèches, on dirait bon un dimanche, mon frère. Un jour de fait, Un 25 Un 25 25 Ha oh oh. À Douala, maintenant, si les gens sont en train de fêter, même pas un bar ouvert, un seul bar, même pas ouvert, mon frère. Il n'y a pas de bar pendant Bepanda là-bas maintenant. C'est l'ambiance. Les gens sont en train de danser à chacun sa chance là-bas. Moi voici ici. Me voici. Me voici. Bonaberry, alors. Bonaberry. Bonaberry. Bonaberry. Ah. Je joue de fête comme ça, juste. Hein. ah Look, this is encore poinon. ma chose bien au village. Je mon village Je demande quelle <rire> Oui, demande. Ce sont les animaux qui vivent ici ou ce sont les humains Ce sont les humains. Les you ils ne connaissent pas la fête du 25 décembre. Ils connaissent très bien et c'est même férié ici. C'est connu. Comment un 25 décembre, les rues sont désertes C'est désert parce qu'on fait en famille. Je n'étais pas dit ça. C'était quoi en famille La fête de Noël, c'est la fête de famille. Mais qu'est-ce qu'ils font du bruit Le bruit, le bruit, le goût du bruit, qu'est-ce qu'ils font de ça Ils n'ont pas ça dans leur culture. Ici, le bruit est individuel. Ce n'est pas collectif comme au Cameroun, frère. Aïe. Tu, as oh. tu, que, oh, tu as dit que non J'ai oh, dit que tu as dit que non, je m'écrises. Je ne t'entendais pas aujourd'hui. Tu as Un 25, un vin, un, vin ça. un jour, un jour, un jour, un jour, que tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est... Le Cameroun, là ci si... les maisons sont en train de bouger un problème ici tu es au cameroun non tu es aux états unis USA, That means nouveau pays nouveau cadre tu vois là c'est je, je, je dis depuis de, de, de, depuis que tu es encore Camerounaise, je suis Camerounaise, fier de l'air le sac qui coule ici c'est 237 bon. pourquoi tu ne m'as pas dit que les jours de fête ici là les gens dorment se manque chacun est dans sa maison et t'avais dit toi que tu me maîtrises tu vis la réalité non à chaque oh. milieu, c'est réalité. Va tomber. C'est Servi qui Mais toi, non. Mais tu ne bois pas. C'est la Kadji là-bas. Mon frère, donc c'est la Kadji. <rire> tu vas lire Tu es dans le nouveau pays maintenant. Un nouveau Comment soir. les gens peuvent être en train de boire la bière du pays La Kadji, moi, tu me proposes... C'est ce, ce, ce, ce, ce, ce, la, ce, la bière là-bas. Hein. Mais attends, tu veux saouler ou pas saouler Saouler quoi Tu vas veux pas saouler On soulavait n'importe quoi. Ah. Maman, frère Gisèle, dis-moi un peu. Oui. Je suis en train de réfléchir quand même. Papa, quoi Il y a pas une possibilité qu'on me paie un billet d'avion. Je pars au pays. Attends, attends, attends, attends, tu tu vas te paie un billet quoi. Un billet d'avion, pour que j'aille au pays, je fête le premier et je reviens. Attends, c'est tous les fruits là que je cherche au pont, on va couper un billet. Allez et Cameroun, États-Unis. Juste pour le bruit. Ouais. Attends, mon frère, tu t'entends parler. Je suis que tu es encore Camerounais. Ah, je suis Camerounais et tu de l'aigle. Le sang Ici, là, ça, coule le sang. Camerounais, 237. Il hey. Faut t'adapter, faut t'habituer l'intégration. Hey. Tu as dit ça. Je dis que. Tu, tu, tu connais ce qui se passe à Bépanda, maintenant et à Gonabéry Il n'y a pas de problème. ici, Les maisons touchent. Les maisons bougent, Ils sont bougent Ils sont là. là. tu à Ils sont Décroche man, le téléphone est en train de sonner, décroche. Ouais, gars, décroche, non man, décroche, c'est quoi encore Oh oh. Hey Maintenant, personne ne décroche plus à mon appel. Non, les gars m'ont abandonné. Les gars, non. Ils, ils ne s'intéressent plus à moi, là. Hey, Les gars, décrochez même pour que j'entende le bruit qu'il y a, que je sache à quel niveau vous êtes dans le bruit, les gars. Je ne, vous ne causez pas, décrocher, vous déposez le téléphone même sur la table pour que je vive l'action avec vous. Pourquoi aujourd'hui que j'ai le plus besoin de vous, vous n'êtes pas là Les gars, décrochez, décrochez. Oh. Mais on ne peut même pas faire confiance aux gars. On ne peut même pas vous faire confiance. Pour un jour comme ça, il dit que décrochez Je suis ici, tout ce que je fais, c'est marcher dans la rue, sous le soleil, tout seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne, vraiment. Et... Ah, même, hey, même le bruit, vas être faire un bruit, mon là-bas, mon frère, un bruit qui ne donne pas le nom. Je connais le genre de bruit ici. C'est le genre que tu entends en boîte de nuit, comme ça, là, tu commences à danser jusqu'au matin. Je connais le genre ici. C'est trop bon. Le genre de bruit ici est trop bon, c'est trop bon. Ah. Voici, non. On me dit qu'il faut boire le whisky, il faut boire le whisky. On boit le whisky là où il n'y a pas le bruit. Les gens s'ont de boire dans le bruit », moi je vais venir boire là où il n'y a pas de bruit, dans le salon tout seul. On danse en famille. On ne danse pas en famille. Donc je vais venir commencer à danser en famille ici. Quand on le bruit, c'est la mort au pays. C'est le genre de bruit que quand tu écoutes. Le matin arrive, tu es en colère. Yo, men, yo, men, yo, men. va ici dans Yo, men. Ça m'apporte quoi Yo man, yo man, yo man. Que les gars tentent de m'appeler après la cérémonie si je vais décrocher la pelle. Ça, c'est même quoi ça? moi, <médiculé> moi.